Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence intitulée « Une rébellion pour la vie ». Je m'appelle Cyril et on va passer la prochaine heure ensemble à parler écologie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre une minute pour répondre à une question qui est « Qu'est-ce qui vous amène ?». Alors concrètement, bon, si vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, je vous laisse vous retourner vers votre voisine ou vers votre voisin et lui expliquer ben, quelles sont vos attentes en regardant euh, cette conférence. Et si vous êtes tout seul, bah, je vous laisse vous poser la question à vous-même et y répondre de votre côté. Euh, bon, sachant qu'on est sur YouTube, moi je vais enchaîner directement, mais euh, vraiment appuyez sur pause, prenez cette minute, c'est super important. Maintenant, euh, bah, d'où elle sort cette conférence Alors je tiens à souligner que je ne suis pas un expert ni du climat, ni de l'écologie. Dans la vie, je suis directeur de projet pour une grosse ONG médicale. Mais il y a un événement qui m'a vraiment marqué cet été. Cet événement, c'est la sortie du dernier rapport du GIEC. Alors, on va reparler de ce qu'est le GIEC et du contenu de ce rapport tout au long de la conférence. Mais bon, concrètement, les nouvelles ne sont pas très bonnes et les futurs plutôt sombres. Ça m'a euh, personnellement mis une bonne claque. Et suite à ça, j'ai décidé de me renseigner euh, sur les thématiques du réchauffement climatique et de l'écologie. En visionnant un certain nombre de conférences, euh, je me suis dit, bah tiens, euh, si tu prenais toutes les bonnes idées que tu trouves dans les conférences que tu as vues, dans les articles scientifiques que tu as lus, et si tu les rassemblais dans une seule et même vidéo. Alors, vous verrez que dans les sources, il y a clairement des clins d'œil aux conférences de Jean Covici, aux conférences d'Aurélien Barreau, mais il y a une source qui prédomine, c'est les conférences HFX pour « Heading for Extinction de, » d'Extinction rébellion Alors, quand on, quand on traduit en français « Heading for Extinction », ça donne à peu près pourquoi nous allons vers notre extinction. Euh, J'ai voulu un titre un peu plus court. Euh, je l'ai appelé « Une rébellion pour la vie », la mienne. Et ce titre, il est lié en fait aux deux objectifs de la conférence. Le premier objectif, c'est de vous informer en vous communiquant un certain nombre d'informations euh, les plus à jour possible et en vulgarisant certains concepts. Le second objectif, c'est euh, de donner des pistes sur comment agir face aux informations qu'on communique dans la première partie. Alors il y a un parti pris qui est, euh, bah, je pense qu'il y a besoin d'une forme de rébellion, personnellement, mais pas n'importe laquelle. D'où le titre euh, de cette conférence, Une rébellion pour la vie. La vidéo est divisée en cinq grandes parties, ça fait un peu scolaire, dit comme ça. Euh, la première partie, c'est concrètement où en est-on aujourd'hui d'un point de vue climatique et écologique. Ça nous servira à dresser un point de départ pour ensuite parler de ce qui risque d'arriver, donc c'est les scénarios pour le futur. La troisième partie, euh, je l'ai rajoutée en cours de route parce que plus je me documentais, plus euh, je remarquais que j'avais des idées reçues sur l'écologie et le climat qui étaient fausses. Bah donc ensemble, on va euh, démonter certaines fausses croyances. La quatrième partie, c'est les solutions possibles. Alors là, euh, quand on parle de solutions possibles, c'est d'un point de vue un peu global, euh, étatique, sociétal. A l'inverse, la dernière partie, c'est comment agir, euh, nous, à titre individuel euh, sur deux aspects. Le premier, bah, moi personnellement, comment je peux euh, diminuer mon impact carbone ou mon impact euh, écologique. Et euh, comment agir personnellement pour faire bouger les choses à plus large échelle. Je tiens à souligner que les trois premières parties, on est vraiment sur des choses qui sont pas bah, euh, scientifiques, factuelles. Les deux suivantes aussi, mais quand on parle de solutions possibles, il bah, y a quand même une part d'interprétation. Euh, personnel et là c'est la mienne hein, que je mets dans la, dans la conférence, vous posez la question à deux experts euh, en écologie sur euh, quelles sont les meilleures façons d'agir, bah, Dieu merci, on va avoir beaucoup de points communs, mais on aura aussi quelques différences. Et donc je tiens vraiment à souligner que les deux dernières parties, c'est mon interprétation par rapport à toutes les documentations que j'ai pu lire. Alors en fait, c'est la documentation que j'ai pu lire et puis aussi ce que j'ai quand même pu vivre en termes de situation et d'expérience. Rentrons à présent dans le vif du sujet avec une première partie, donc, comme j'expliquais, sur le bilan actuel, où on en est d'un point de vue écologique aujourd'hui. Et euh, un premier chiffre qui est sorti du dernier rapport du WWF. Donc, pour rappel, le WWF, c'est une euh, ONG internationale qui a à peu près 60 ans, euh, qui est composée de 6 millions de sympathisants, pas rien, 6 millions de sympathisants, et euh, qui a différents rôles, dont euh, ceux de suivre et de vérifier que les réglementations au niveau écologique sont bien appliquées, et de produire un certain nombre d'études. Euh, en 2020, ils ont sorti un rapport avec un chiffre qu'ils ont vraiment mis en avant et qui est assez effrayant, c'est qu'entre 1970 et 2016, la taille moyenne des populations de vert vertébrés sauvages a décliné de 68%. Quand on parle de vertébrés, on parle des mammifères, des oiseaux, des amphibiens, des reptiles et des poissons, c'est quand même une partie importante des animaux. Et euh, concrètement, ce chiffre, ce qui veut dire, c'est que si je prends une famille de 100 poissons, euh, qui a son poisson en 1970, et ben euh, en 2016, il n'en reste plus en moyenne que 32. Le graphique à droite montre l'évolution à travers les années euh, de la taille de ces différentes populations, avec bon, un indice de confiance qui, est de, qui va de moins 20% à plus 10%, mais concrètement, on a entre 50 et 70% de disparition, ce qui est énorme. Euh, concernant les autres espèces d'animaux, euh, j'ai eu du mal à trouver des chiffres au niveau des insectes, mais concrètement on est à peu près sur 9 de diminution par euh, décennie. Euh, et alors quand on remonte dans le temps, apparemment sur les 30 dernières années, alors j'ai une fourchette qui est très large, ça dépend des études, mais on est entre 30 de disparition et 70 de disparition. Bon, dans les deux cas, c'est une catastrophe, c'est énorme. Euh, sachant que il euh, y a une, euh, d'après euh, l'Inra et le CNRS, qui sont des instituts de recherche. Euh, une partie extrêmement importante, à peu près 30% de la nourriture mondiale, dépend de la pollinisation qui est permise par ces insectes. Là, donc, je parlais de nombre d'individus, on parle aussi de disparition d'espèces avec à peu près 150 à 200 espèces qui disparaissent tous les jours, par jour. Par rapport aux chiffres qu'on vient de voir, il est important de souligner que tous les continents ne sont pas touchés de la même façon. Euh, si on prend l'exemple de, des 68% de disparition des vertébrés, qui est un chiffre au niveau global planétaire, si on prend juste l'Amérique du Sud, ce chiffre est égal à 94%. C'est évidemment lié à ce qui se passe en Amazonie. Et quand on regarde les principales raisons de cette disparition du vivant, il y en a cinq. La première et la principale étant le changement, la destruction des espaces et des habitats. Concrètement, l'Amazonie, ont détruit les forêts pour les remplacer notamment par des terres agricoles. Ça, ça représente à peu près 50% de l'origine de, de la diminution des vertébrés. Derrière, on a la surexploitation qui impacte à peu près de 22%. Quand on réunit les deux premières, il y a des conséquences bah, directes sur la nature avec l'apparition d'espèces envahissantes qui vont euh, bah, détruire d'autres espèces et euh, également des maladies qui ont touché les animaux. C'est à peu près 12%. La pollution représente 2,3% de la disparition et le changement climatique qui est déjà, déjà là, 12,5%. Malheureusement, ce dernier pourcentage risque d'augmenter avec le temps. Donc concrètement, on est sur la sixième extinction de masse. Aujourd'hui, c'est vraiment le terme qui est utilisé. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est en fait surtout la, la première extermination de masse. Parlons à présent climat. Les prochains slides vont contenir des chiffres et des graphiques sortis du dernier rapport du GIEC. Alors, le GIEC, juste pour rappeler ce que c'est, c'est un groupement intergouvernemental d'experts qui étudie l'évolution du climat. Ils ont été mandatés depuis 1988 par 195 pays des Nations Unies pour... Bah, travailler sur, en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau climatique et qu'est-ce qui risque de se passer. En termes de méthodologie, on est sur, évidemment, des climatologues, mais également des économistes, d'autres spécialités, qui vont non pas faire des études, mais collecter les résultats de très nombreuses études pour en sortir des conclusions. Dans le cadre du rapport de 2021, ils ont collecté les résultats de 14 000 études. C'est pas rien, merci messieurs et mesdames pour tout ce travail et euh, ils en ont tiré notamment le chiffre suivant. Le premier, bon, qui n'est pas une grosse nouvelle j'imagine pour vous, c'est on a une augmentation des températures. Alors le graphique de gauche à l'écran montre l'évolution de ces températures de l'an 0 à l'année 2000 avec, comme vous pouvez le constater, vraiment un pic entre 1950 et 1920. On est à peu près à euh, plus 1,1 1, 1 degré par rapport à l'air, qu'on qu qualifie de pré-industriel, c'est à peu près 1950. Et ce qu'on peut dire, euh, notamment euh, suite à cette dernière analyse du GIEC, c'est que cette augmentation est due à l'homme. On est capable de euh, simuler aujourd'hui ce qui se serait passé en termes d'augmentation sans l'activité humaine, c'est sur le graphique de droite la courbe verte, on voit que ça reste à peu près plat, et euh, à l'inverse, on voit que euh, l'activité la, humaine a produit cette augmentation de 1,1 1, 1 degré à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, concrètement, euh, cette augmentation euh, des températures, qu'est-ce que ça provoque au niveau climatique euh, J'imagine que c'est des éléments dont vous avez déjà entendu parler. Euh, il y a notamment... Bah, plus de pluies diluviennes, plus de sécheresses, plus d'incendies, des inondations plus régulières. Euh, ça impacte aussi le nombre des cyclones, les zones touchées par les cyclones, la taille des cyclones, euh, une augmentation du niveau des mers qu'on évalue déjà à 20 cm aujourd'hui, hein, et euh, à certains endroits également à la fonte des glaciers. L'amplification de ces phénomènes a déjà des conséquences visibles pour l'humain. Euh, par exemple, en 2020, on estime à 23 millions le nombre de réfugiés climatiques dans le monde. C'est un quart du nombre total de réfugiés. Autre, euh, autre exemple, alors, malheureusement, je, qui est passé inaperçu dans l'actualité, c'est Madagascar. En 2021, il y a eu la première famine là-bas, reconnue comme liée au dérèglement climatique par l'ONU. En gros, c'est les Nations Unies. Quand je parle des UN ou de l'ONU, c'est les Nations Unies. C'est un million de personnes concernées. Autre chiffre qui n'est pas directement lié au climat, mais on sait que les deux thématiques sont proches, c'est euh, la pollution. L'OMS évalue à 4,2 millions le nombre de morts prématurées dans le monde liées à la pollution. Il y a une autre étude qui elle, sort d'Harvard qui évalue ce même chiffre à 8,7 millions. Dans les deux cas, c'est énorme. On parle d'un dé décès sur 5 et un décès sur 10 de décès prématurés liés à la pollution. Euh, autre événement qui lui n'est pas passé inaperçu dans l'actualité, c'est les euh, méga incendies en Australie. Euh, alors une parenthèse sur les incendies. Alors en effet le réchauffement climatique euh, va causer plus de sécheresse et donc va faciliter les incendies. La taille des incendies n'est pas que liée, n'est pas liée qu'au réchauffement climatique. Ça fait un petit moment euh, qu'on protège peut-être un peu trop les forêts des incendies. Il y a beaucoup de combustible qui s'accumule et c'est ce qui peut aussi expliquer. Euh, l'importance des phénomènes qui n'ont jamais été vus auparavant dans l'histoire. Enfin, en tout cas, je crois sur les 200 dernières années. Dans le cas de l'Australie, on est à peu près sur 18,6 millions d'hectares brûlés euh, pour un milliard de grands vertébrés qui ont péri. Euh, sur ce chiffre, moi je me ramène toujours à une échelle qui est individuelle, euh, je, je viens en Bourgogne, et euh, la référence pour moi, c'est quand on va faire les vendanges, c'est-à-dire récolter le raisin, vous savez que c'est une région de vin, -être. Un hectare pour le collecter, pour collecter les, les raisins d'un hectare, il faut à peu près, je crois, entre 15 et 20 personnes sur une journée. Là, on parle de 18,6 18, millions de fois ça, c'est énorme. Autre élément euh, euh, qui s'est passé également cette année, c'est le dôme de chaleur au Canada. On a eu des, euh, des températures qui ont dépassé euh, 50 degrés. Euh, pour vous donner un ordre de comparaison, la canicule euh, de 2003 en France, qui a fait quand même 20 000 morts, euh, était 10 degrés inférieure à celle-ci. Et puis, euh, bah, autre élément, toujours euh, sur cette année, qui euh, nous, va nous toucher ou qui nous touche déjà directement, c'est la pénurie de blé euh, qui est liée à la fois à ces fortes chaleurs aux états unis et aux pluies diluviennes en Europe. On risque d'avoir une inflation notamment sur le, sur le prix des pâtes. Vous remarquerez que tous les éléments de ce slide datent des 12 à 18 derniers mois. Donc on est juste sur 1,1 1, 1 degré et on constate déjà des conséquences extrêmement fortes pour l'humain. Passons à présent à la seconde partie de cette présentation qui porte sur les scénarios futurs. Alors on est toujours sur le dernier rapport du GIEC. Et dans ce rapport, les experts dressent cinq scénarios différents. Euh, ce qui est intéressant pour chacun de ces scénarios, c'est que euh, bah, ils vont montrer ce qui risque de se passer au niveau climatique avec l'augmentation des degrés, c'est le schéma de droite, mais en fait, ils vont lier chacun des scénarios à une situation politique et économique au niveau mondial. Euh, concrètement, à quel point les États vont mettre en place des politiques liées à en l'environnement, vont collaborer entre eux euh, sur euh, bah, euh, la mise en place de mesures euh, qui nous protégeraient du réchauffement climatique. J'ai regroupé les deux premiers scénarios, qualifiés derrière sur développement durable, où concrètement, ça c'est le mieux, c'est le plus optimiste, c'est les États s'y mettent à fond tout de suite, ils collaborent à fond pour euh, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, et en plus de ça, les consommateurs et consommatrices euh, se tournent vraiment vers des modes de vie qui protègent à nouveau l'environnement. Très optimiste. Euh, Rajouter à ça aussi, euh, dans le scénario 1, euh, on est sur euh, la mise en place d'une technologie euh, capable de capter une grande partie du carbone qui a déjà été émis. Si on arrive à, à atteindre ces deux scénarios optimistes, on resterait sur une augmentation des degrés qui correspond à peu près à aujourd'hui, donc 1 degré, ou enfin, jusqu'à 2 degrés 5. On verra pourquoi il y a cet intervalle de confiance. Euh, mais on vous remarquez quand même que même dans les scénarios les plus optimistes, on a un vrai risque d'augmentation de la température et de toutes les conséquences dont on a parlé juste avant. Le petit trait fin sur le schéma de droite, c'est l'intervalle de confiance. Le troisième scénario, appelé la poursuite des tendances, c'est concrètement, si on continue dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au niveau mondial, c'est celui-ci qui risque d'arriver. Euh, concrètement, les tendances actuelles se poursuivent. Il y a un faible, une faible implication sur le développement durable. En fait, ce que j'ai lu, c'est à peu près ce qui se passe si on arrive à respecter les accords de Paris. Euh, Aujourd'hui, ils ne le sont pas, hein. on verra un peu plus tard. Et dans ce troisième scénario, on resterait sur un, une augmentation des températures entre 2 degrés et 3 degrés et demi. 3 degrés et demi, ça commence vraiment à piquer, même d'ailleurs 2 degrés. Euh, le quatrième scénario est plus sombre, c'est concrètement, euh, il y a des rivalités qui se créent entre les pays, notamment liées à des conséquences ou des pénuries euh, liées au réchauffement climatique, et euh, chaque pays va avant tout faire passer ses intérêts avant euh, l'environnement. Donc, gros, bon, faible priorité pour l'environnement. Dans le cadre de ce scénario-là, on est à peu près sur une augmentation des degrés entre 3 degrés et 4 degrés 7. Et puis il y a le cinquième. Le cinquième scénario qui est assez atypique. Euh, ce qui s'appelle développement conventionnel, c'est concrètement, on continue à... En gros, c'est la croissance liée aux énergies fossiles. Mais pour arriver à ce niveau-là euh, de tolérance, parce qu'il y aura vraiment des conséquences climatiques très fortes, ça veut dire aussi qu'on investit à fond sur la santé, pour protéger les gens des conséquences. cest en gros, on continue à faire n'importe quoi, mais on essaie de protéger les, gens, protéger les gens des conséquences. Il n'est pas forcément très réaliste, ce scénario-là, enfin, en tout cas, de, de, de, moi, de mon interprétation, mais il est intéressant à comprendre. Et là, on est vraiment sur du 3,5 degrés à 5,5 degrés d'augmentation. Bon, dans en... la plupart des scénarios, on est mal, mais alors celui-ci, ça dépasse... ça dépasse de loin les autres. J'ai oublié de préciser que cette augmentation des températures, on parle de 2100 sur le schéma de droite. C'est concrètement on risque d'arriver aux températures citées en 2100. OK. On a 5 scénarios avec euh, différentes augmentations de température, euh, mais euh, concrètement, j'augmente d'un degré, de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, qu'est-ce que ça veut dire Là, on va s'attarder sur euh, une série d'infographies du monde, euh, avec la carte euh, qui est à l'écran, qui indique, sur les zones que vous voyez colorées, à l'échelle juste au-dessus, euh, les endroits où il y a des vagues de chaleur mortelles à travers le monde. Et en fait, plus on se rapproche du rouge, plus la fréquence dans l'année de ces vagues de chaleur est importante. À l'heure actuelle, on remarque déjà qu'il y a cinq zones, où on est à peu près à entre 25 et 50 jours dans l'année, on a des vagues de chaleur mortelles, c'est-à-dire je reste dehors, je ne tiens que quelques heures. <cười> Une vague de chaleur mortelle, c'est lié à deux phénomènes climatiques. Le premier, c'est la chaleur pure et dure, le second, c'est le taux d'humidité. Parce qu'il faut savoir que si euh, il fait 50 degrés dehors mais que j'ai un taux d'humidité à zéro, je peux tenir quelques heures. Si par contre euh, il fait 35 degrés dehors et qu'il y a un taux d'humidité à 100%, ben je ne tiens pas à quelques heures. Cette capacité à résister aux chaleurs en fait, est liée à la capacité au corps d'évacuer l'humidité. Et plus il y a d'humidité dans l'air, moins le corps peut euh, en fait, euh, la sortir. Et donc, vous remarquerez que la plupart de ces zones sont à la fois des zones avec des fortes températures, mais aussi des zones avec un, un taux d'humidité important. Donc ça, c'est euh, la situation aujourd'hui. Maintenant, si on regarde ce qui se passe à plus de 2 degrés, déjà, on remarque qu'en euh, Amérique du Sud, et notamment sur une bonne partie de l'Amazonie, on n'est plus à euh, 50 jours par an, de ben, « je meurs quand je reste dehors ». On est plutôt autour de la moitié de l'année. Euh, allez, 150, 150 et 200 jours. Euh, pareil sur une partie de l'Océanie. Un point qui est important à, à souligner, c'est qu'il euh, y a des études qui montrent que l'Amazonie va sûrement devenir une savane liée à cette augmentation de température. Bon, ça c'est plus de 2 degrés. On voit qu'il y a quand même déjà des conséquences qui sont fortes. Maintenant, si on passe à 3 degrés, là, ça commence vraiment à piquer. Parce que euh, là, on est à plus de 300 jours par an où, euh, regardez, la, le Nord-Lamérique de du Sud, une partie de l'Afrique, et puis euh, l'Océanie, sont vraiment mal. Euh, sachant que euh, vous pouvez remarquer aussi que c'est des zones qui sont extrêmement peuplées. 3 degrés, c'est déjà extrêmement mauvais. Et puis, alors là, 4 degrés. C'est la totalité des jours de l'année où ces zones ne sont plus habitables. Mais déjà déjà à 3 degrés, hein, qu'on soit extrêmement clair, euh, ici, euh, c'est euh, des millions, centaines de millions de personnes qui sont atteintes. Ici, le chiffre de personnes euh, qui seraient euh, définitivement euh, délogées, il est de. Je vous laisse faire la somme de tout ce qu'il y a à l'écran, mais on a à peu près autour de 600, euh, 600 millions de personnes. Donc, oui. Euh une des premières conséquences, c'est qu'il y a des zones du globe, du globe qui vont, à moyen terme, devenir inhabitables. Alors, un, un élément que j'ai oublié de préciser sur le dernier slide, euh, c'est que les gens ne pourront plus vivre dans ces, dans ces régions, mais en plus, on ne pourra plus cultiver. Euh, et ça reste pour certaines des pour régions agricoles, qui nourrissent une bonne partie de la planète. Euh, alors, le, le slide qui est sous nos yeux, euh, c'est deux euh, cartes du monde avec concrètement euh, l'augmentation des températures par zone pour plus de degrés et plus 4 degrés. L'objectif euh, cherché derrière ce slide, c'est de vous montrer qu'en fait, cette augmentation des températures, quand on parle d'un degré, on parle d'un degré moyen au niveau planétaire. Sauf qu'en fait, les différentes zones ne se réchauffent absolument pas à la même vitesse. Par exemple, à plus de degrés, vous pouvez remarquer qu'on est déjà au niveau de l'Arctique à plus, ou 6, plus 6 ou 7 degrés de plus, alors que les océans se réchauffent beaucoup moins vite. Pareil à 4 degrés. Et donc, euh, quand on parle de plus 4 degrés au niveau planétaire, en fait, par exemple, en France, on serait beaucoup plus autour de 6 à 6,5 degrés en moyenne d'augmentation. Alors euh, cette slide là, c'est également sorti du rapport du GIEC. Toujours, euh, elle porte sur la fréquence des canicules extrêmes. Et euh, concrètement, alors c'est une des plus compliquées de la présente. Euh, elle va indiquer quelle va être la fréquence d'une canicule extrême qui jusqu'à maintenant, avant le réchauffement climatique, n'arrivait qu'une fois tous les 50 ans sous plus 1, plus 1,5, plus 2, plus 4 degrés. Et bien concrètement, à plus 1 degré, une canicule qui est avant, qui est vraiment une énorme canicule, qui arrivait une fois euh, tous, les, euh, tous les 50 ans, à plus 1 degré, elle arrive déjà une fois tous les 10 ans, c'est pas mal, elle est 1,2 degré plus chaude qu'avant. À 1,5 degré, elle arrive euh, tous les euh, 5-6 ans, et les 2 degrés plus chaudes, et puis euh, si on parle de plus 4 degrés, ben, concrètement elle arrive à peu près tous les ans. C'est-à-dire qu'une canicule qui est extrêmement dure à vivre pour l'homme, qui détruit les récoltes, etc., et ben, euh, le truc qu'on pensait arriver, nous arriver deux fois par, par siècle nous arrivera tous les ans. Et sera encore en plus beaucoup plus chaude qu'auparavant. Cette slide, pour moi, c'est la plus importante de la partie des scénarios futurs. En début de présentation, je mentionnais le chiffre de 23 millions de réfugiés climatiques en 2020. Aujourd'hui, on sait que, quoi qu'on fasse, ce chiffre va doubler d'ici 2050. Il y a des phénomènes climatiques et écologiques qui sont lancés, euh, qu'on n'arrêtera pas, et on sera donc autour de 44 millions de réfugiés climatiques dans, euh, en 2050, dans le cadre des scénarios 1 et 2 du GIEC à peu près. Si on prend le scénario 3 qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu le scénario 3, on continue comme euh, on est en train de le faire aujourd'hui avec quelques mesures mais euh, pas forcément suffisantes, on sera sur 216 millions de réfugiés climatiques en 2050. S'il y a un chiffre à retenir de cette présentation, c'est celui-ci. Il nous a été donné par la branche euh, des Nations Unies euh, qui euh, traite la question des réfugiés, c'est le HCR. Et euh, concrètement, 216 millions, ça n'existe pas dans un monde en paix. On sera sur une guerre totale, et ce n'est pas être un prophète de l'apocalypse que de dire ça. Rajouter à ça euh, les risques de tomber dans le scénario 4, où là on n'est même plus sur 216, on est sur... Alors, j'ai pas trouvé le chiffre pour 2050, mais en 2100, on sera sur plus de 600 millions de réfugiés. Bon, euh, ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, c'est de la souffrance humaine concrètement euh, avec une dimension euh, sans précédent jusqu'à aujourd'hui et ça même dans le cadre d'un scénario où on continue dans la direction dans laquelle on est aujourd'hui. Autre élément qui est important à comprendre euh, pour ce qui risque d'arriver dans les prochaines années et sur notre capacité d'analyse de ce qui va arriver c'est les boucles de rétroaction. On va en parler euh, de plusieurs, et notamment du permafrost, de la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est des sols qui sont gelés au niveau de l'Arctique, c'est ceux qui sont en marron sur la carte juste en dessous. Et en fait, en dégelant, ils vont entraîner une émission de méthane et de CO2, qui sont des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les scientifiques évaluent la quantité de euh, CO2 piégé euh, dans ces sols à à peu près 4 fois celles que les activités humaines ont émises depuis le milieu du XIXe euh, siècle. Concrètement, on parle d'une bombe climatique. Parce qu'en plus, si on parle de boucle, c'est parce que, ok, les sols se dégèlent, ils réchauffent l'atmosphère, donc ils vont encore plus dégeler les autres sols, les autres sols pardon, etc. Donc c'est d'où cette histoire de, de boucle et de cercle un peu vicieux. Dans le même phénomène, on a la fonte des glaces avec l'effet albédo. Aujourd'hui, quand vous avez, par exemple, de la neige sur un sol, c'est une surface qui est blanche et donc qui va renvoyer une plus forte quantité de lumière. En fondant, euh, cette neige va laisser place euh, bah, sur les, les endroits les plus froids de la planète, euh, à des océans ou à des rochers. Et en fait, ces euh, surfaces qui sont, elles, plus sombres vont absorber beaucoup plus de lumière, vont beaucoup plus se réchauffer. Et en se réchauffant, ils vont provoquer plus de fonte, de neige ou de glace à côté, qui vont elles-mêmes plus absorber, etc. C'est des boucles de rétroaction. Le problème avec ces boucles, c'est que c'est extrêmement complexe à scientifiquement évaluer l'impact possible euh, qu'elles auront sur euh, 10, 20, 30, 50 ans au niveau du réchauffement climatique. Donc les mesures qu'on présente aujourd'hui sont soumises à des incertitudes sur l'évolution de, de température. Toujours dans la même branche, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, une bonne partie du CO2 qui est émis est captée par les océans. Le problème, c'est que les océans, plus ils captent du CO2, moins ils captent du CO2. Vous avez le schéma euh, à l'écran qui l'explique, c'est que dans le cadre du... Alors, c'est les cinq scénarios que, que je présentais tout à l'heure. Euh, les couleurs sont un peu différentes. C'est directement sorti du rapport du GIEC, celui-ci. Concrètement, scénario 1, les océans arrivent à capter 70% de ce qu'ils peuvent capter au niveau CO2. Dans le cadre du scénario 5, ils en captent plus de 38%. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la part qui reste dans l'atmosphère. C'est ce qui est la partie haute du graphique. Donc là aussi, on est sur quelque chose qui ne fait que s'empirer. Alors Cette slide, pour certains je pense la connaissent déjà, elle est tirée d'une des conférences de Jean-Marc Jancovici. Je trouve qu'elle illustre bien euh, d'autres conséquences d'une du, augmentation de température. La carte que vous avez à gauche, c'est la carte de l'Europe il y a 20 000 ans. Toute la partie que vous voyez en blanche, c'est euh, 3 km d'épaisseur de glace. Il faisait plus froid il y a 20 000 ans. 3 km d'épaisseur, c'est énorme! Hein et donc, il n'y a plus de Norvège, il n'y a plus de, de nord de grande bretagne etc. La carte à droite, c'est l'Europe d'aujourd'hui. À votre avis, combien de degrés séparent l'Europe de gauche et l'Europe de droite Quand il y a un petit colibri qui s'affiche à l'écran, c'est à vous de participer. Je vous laisse... Quelques secondes pour y réfléchir, voilà, à votre avis, combien de degrés en moyenne on avait en Europe il y a 20 000 ans et euh, par rapport à aujourd'hui Donc, Qu'est-ce qui a fait fondre ces 3 km d'épaisseur de glace et ben, On est à peu près sur une différence entre 4 et 5 degrés d'augmentation entre il y a 20 000 ans et aujourd'hui. 3 km d'épaisseur de glace en moins. Voilà, c'est juste pour illustrer que c'est énorme en fait. Alors on va passer à la troisième partie qui porte sur les fausses croyances. Comme j'expliquais je au début, plus je me documentais un peu en profondeur, plus je me rendais, rendais compte que j'avais des idées reçues sur le climat et l'écologie qui étaient quand même plutôt fausses. Et euh, ben, je vous propose de vous en présenter certaines. La première, c'est sur la notion de... Euh, non-linéarité de l'évolution des conséquences du réchauffement. C'est ultra compliqué cette phrase. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que passer de 1 à 2 degrés, c'est pas du tout proportionnel de passer, que de passer de 2 à 3. De passer de 2 à 3, c'est peut-être 50, 100 fois, 1000 fois pire. Et ce qui permet d'illustrer ça, c'est votre corps. Votre corps, habituellement, il à 37 degrés. 36-37. Si vous êtes à plus 1 degré... Bon, déjà, vous vous sentez pas très bien, mais bon, petite fatigue, ça passe. Plus 2 de degrés, 39, vous avez plutôt envie d'être au fond de votre lit. Plus 4 degrés, vous êtes mort. Eh ben, ça montre bien que les conséquences ne sont pas du tout linéaires à plus 1, plus 2 degrés. Et euh, c'est vraiment important à comprendre. Je voudrais à présent démonter avec vous une autre fausse croyance qui est on a encore le temps pour agir. Le schéma que vous voyez à l'écran, euh, également sorti du rapport du GIEC, montre l'évolution des températures euh, pour les 5 scénarios qu'on a vus précédemment jusqu'en 2100. Il y a quelque chose qui m'a marqué la première fois où j'ai vu ce slide-là, c'est que sur les 15-20 prochaines années, bah, les courbes sont les mêmes. C'est-à-dire que quelles que soient les actions qu'on fait, ça va continuer à augmenter. Et en fait, ça, c'est lié à un phénomène qui s'appelle l'inertie du climat. Euh, concrètement, si vous émettez un kilo de CO2 aujourd'hui, son effet réchauffant se verra principalement dans 15 à 20 ans. Pour illustrer ça, c'est très simple. Quand vous mettez une casserole d'eau à chauffer sur une flamme, vous mettez votre casserole, vous allumez la flamme, l'eau ne boue pas tout de suite. Il y a une inertie. C'est un peu la même chose. Et alors Sur le slide, j'ai mis 10 à 20 ans, c'était pour être prudent, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus, d'après ce que j'ai lu, autour de 20 ans. Euh, maintenant, euh, concrètement, en termes d'efforts de, euh, à réaliser, j'aimerais vous proposer un petit exercice. En tout cas, vous demandez votre avis. Le colibrier de retour. Le Covid, qui en 2020 a arrêté quand même une bonne partie de l'économie mondiale, a permis une certaine diminution de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019. A votre avis, cette diminution, elle est de combien Il y a même beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Proposez une réponse à la personne avec qui vous regardez cette vidéo, si vous la regardez avec quelqu'un. Sinon, à vous-même. On est à peu près sur moins 4 à moins 7%. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Sachant que si on voulait rester dans les scénarios 1 et 2, ou en tout cas, se rapprocher de d'un scénario qui nous permet de rester en dessous des 2 degrés, il faudrait qu'on diminue de 5% nos émissions tous les ans pendant 30 ans. Donc C'est-à-dire, il nous faut un Covid supplémentaire, sachant que le premier doit conti continuer à avoir ses, ses conséquences, un Covid supplémentaire tous les ans, pendant 30 ans. Ça vous donne une ordre d'idée de l'effort à réaliser et mettez ça aussi en perspective par rapport à la notion d'inertie qu'on vient de voir. Concrètement, il y a du bout. Alors, euh, cette slide, elle a tendance à fâcher un petit peu. Désolé. Je vous présente Marguerite. Marguerite est une gentille vache qui euh, vit et qui a grandi en France. Le problème de Marguerite, c'est qu'elle qu a quelques défauts sur le plan climatique et écologique. Son premier défaut, c'est qu'elle émet beaucoup de méthane. La particularité du méthane, c'est qu'il est 24 fois plus réchauffant que le CO2. En France, les bovins émettent à peu près 1 million de tonnes de méthane par an, ce qui correspond, en équivalent de gaz à effet de serre, donc de gaz réchauffant, à 15 millions de voitures en France. C'est à peu près 45% du parc automobile. C'est énorme. Mais, et je parle que des bovins français, hein, mais ce n'est pas son seul défaut à notre Marguerite. Son second défaut, c'est qu'elle rejette du nitrate en grosse quantité, via ses urines. Alors le nitrate, en soi, c'est en petite quantité ou en quantité adaptée, c'est un très bon engrais. Le problème, c'est que quand il y en a trop, ça pollue les sols et les eaux. Et euh, si on prend l'exemple de la Bretagne, alors là, c'est pas juste le nitrate des élevages bovins, mais aussi euh, l'élevage des porcs, ça, ça, la surprésence dans les sols et dans les rivières a provoqué une, une explosion de la quantité d'algues vertes. Et donc ça a des conséquences écologiques extrêmement importantes. Autre défaut de notre chère petite vache, c'est la quantité d'eau qu'il faut pour produire un kg de bœuf. On l'évalue à peu près à 14 000 litres d'eau. Alors, c'est pas juste l'eau qu'elle boit, c'est important de le souligner, c'est aussi l'eau qui va être nécessaire pour son habitat. Mais ça reste extrêmement important. Et c'est pas fini. Pour nourrir... Alors, c'est pas juste marguerite, c'est pas juste les bovins français, mais c'est à travers le monde. 40% des céréales produites dans le monde sont destinées au bétail. Et c'est un ratio qui est pas du tout intéressant en termes de production, parce qu'en fait, pour 1 kg de viande, il faut entre 10 et 25 kg de céréales. C'est dommage. Je rajouterai également qu'avec ces 40% de céréales, on peut nourrir 3,5 milliards d'êtres humains. Mais c'est pas fini! 80% de la déforestation dans le monde est due à l'élevage bovin. Seulement l'élevage bovin, 80%. Aujourd'hui, concrètement, l'élevage et la pêche sont les deux industries les plus destructrices dans le monde. Et même si vous allez consommer de la viande qui vient de France, vous allez avoir des conséquences climatiques et écologiques importantes. Pour donner un ordre de comparaison, manger 1 kg de viande bovine provenant de France ça correspond à peu près à faire 100 km en voiture si vous prenez de la viande qui vient d'Amérique du Sud il y a une étude qui est parue un Allemand qui mange 1 kg de viande provenant d'Amérique du Sud ça correspond en termes de gaz à effet de serre donc de gaz réchauffant à à peu près faire 1600 km en voiture un aller-retour paris marseille pour 1 kg ah un colibri donc c'est à vous de jouer a votre avis, quelle est la part du nucléaire dans la quantité d'énergie consommée par les Français Je vous laisse quelques secondes. Allez -y. Il y en a plein qui ont répondu 75%, je pense. En fait, en tout cas c'était mon gars, en fait il faut différencier la quantité d'électricité produite et la quantité d'énergie consommée. Bah oui, sauf si vous avez une voiture électrique en France, bah, euh, vous allez mettre du pétrole dans votre voiture pour la faire fonctionner. Et donc au final, le nucléaire ne présente que 40% de l'énergie consommée par les Français. Le pétrole, principalement pour les voitures, à peu près 30%. Le gaz, notamment pour le chauffage, mais pas que 20, 30%. Et au final, les énergies renouvelables, donc tout ce qui va être chauffage à bois, hydraulique, biocarburant, éolien, panneaux, euh, panneaux photovoltaïques, etc., ne représentent que 12%, ce qui est très peu. Et en fait, ce que ce slide essaie de démontrer, c'est que les énergies carbonées ne vont pas forcément nous sauver. Elles peuvent aider, mais ce n'est pas la solution ultime. Déjà, parce que quand on regarde au niveau historique, à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle énergie, si demain on trouve une énergie propre, on remarque qu'elle s'empile avec les précédentes. Elle vient rarement remplacer une autre. Ensuite, le truc qu'on remarque, c'est qu'on a régulièrement euh, des effets euh, d'annonce sur les énergies propres. Prenez les voitures à hydrogène. voiture à hydrogène, hydrogène c'est super intéressant, euh, mais quand on creuse un peu, pour fonctionner, elle a besoin de dihydrogène. Le dihydrogène ne se trouve pas dans la nature, il faut le produire. Pour le produire, il faut une réaction qui s'appelle euh, l'électrolyse. Et en fait, euh, cette réaction-là, elle demande de l'énergie pour être produite. Et on n'est jamais sur un rapport de 1. Donc ça veut dire que finalement, on va juste, si demain on a une, une, une voiture à hydrogène, on va juste déporter euh, la production d'énergie ailleurs. Autre euh, élément, alors je ne veux pas rentrer dans le débat sur le nucléaire, euh, qui même au sein de beaucoup d'écolos, euh, crée euh, pas mal de tensions. Il y a juste un élément que je vais mettre en avant, c'est euh, le sujet des réserves d'uranium. Aujourd'hui, le nucléaire représente à peu près 10% de l'électricité produite dans le monde. D'électricité produite, pas d'énergie consommée. Donc on est bien en dessous de ça. Avec ces 10%, quand on regarde l'uranium qui permet de faire fonctionner les centrales, on constate que, à la vitesse d'extraction actuelle et aux capacités d'extraction actuelles, on en a à peu près encore pour 50%. 100 ans. 100 ans pour produire, allez, même si on monte demain à 15% de l'électricité produite, c'est pas énorme au niveau planétaire. Si on voulait fournir toute la planète avec du nucléaire, on en aurait pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de 100 ans. Avec les méthodes d'extraction actuelles de l'uranium. Il faudrait alors aussi le chercher dans les océans, et euh, contrairement au pétrole où on met une bonne paille et ça sort, je caricature, l'uranium c'est un métal, c'est un peu plus complexe d'aller chercher au fond des océans. Donc concrètement, même si le nucléaire pourrait être, par exemple, une énergie de transition, pour couvrir ce besoin-là au niveau planétaire et sur le long terme, ce n'était pas une solution. Finalement, ce que j'essaie de vous démontrer par tout ça, c'est que le problème, problème il vient de ce qu'on fait de l'énergie. Même si demain, dans est sur un truc complètement utopique, on trouve une énergie qui est propre, euh, tant que cette énergie, euh, servira, cette énergie fournira à alimenter vos smartphones euh, qui sont construits à partir de matériaux rares euh, dans des mines euh, en Chine, euh, en Afrique, euh, et je crois que pour faire un smartphone, il faut 500 fois son poids en termes de matériaux, Pff, tant qu'on continuera avec nos habitudes actuelles, on continuera à détruire la planète et à produire de réchauffement climatique. L'idée reçue euh, que j'aimerais démonter à présent, c'est que les efforts individuels suffisent. C'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par euh, notre président, que je trouve assez culpabilisant, même si c'est nécessaire d'une certaine façon. Sauf que dans les faits, si demain vous avez un comportement euh, écologique héroïque, c'est-à-dire douche froide, je mange végétarien local, je ne prends plus euh, les transports polluants, voiture, avion, euh, je ne change pas d'habit... Euh, Enfin, je change d'habits, mais je les, les, les achète localement et pas trop souvent, etc., vous ne réduirez votre empreinte que de 25%. Les 75 autres pourcents, ça vient en fait de euh, tout l'écosystème qui est autour de vous. Parce que même si vous faites ces sacrifices-là, vous allez peut-être, par exemple, vouloir euh, toujours aller à l'hôpital. Sauf que l'hôpital, eh aujourd'hui, à travers l'approvisionnement la des, enfin, des médicaments, à travers l'infrastructure, le chauffage de l'hôpital, etc., ça pollue l'administration, pareil, les routes que vous, utilisez, que vous utilisez, il faut bien les construire également, etc. Et c'est tout ça qui représente en fait la majorité des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte carbone qu'on a aujourd'hui. Sauf que quand on regarde aujourd'hui la quantité de... nécessaire de réduction, on n'est pas sur 25%, on est sur 80%. C'est le schéma qui est en dessous. Aujourd'hui, un Français émet à peu près 11 tonnes de CO2 par an. On doit descendre à 2 tonnes. C'est le niveau souhaité par les accords de Paris. Donc, en fait, l'effort le plus important, il doit venir des mesures au niveau gouvernemental. La dernière fausse croyance, qui est malheureusement un argument dans la bouche de certains, et que je souhaite démonter avec vous aujourd'hui, c'est qu'il est trop tard pour agir. La question, c'est trop tard pourquoi Trop tard pour sauver les 70% de vertébrés qu'on a exterminés, ça oui. Par contre, il n'est pas trop tard pour préserver de la souffrance des centaines de millions, voire milliards de personnes dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et finalement, c'est ce qu'on va voir maintenant, il existe des solutions. Alors, félicitations à tous, vous, vous avez passé le plus dur de cette présentation. Les trois premières parties qui sont un peu donc, le bilan, les futurs possibles les fausses croyances. C'est un peu lourd pour le moral. Euh, J'en suis désolé, mais c'est la réalité. Là, on va être sur quelque chose de plus positif, qui sont, dans un premier temps, les solutions possibles, un peu à titre global, sociétal, et la cinquième partie, avec laquelle on terminera, sur moi, personnellement, comment je peux agir. Mais déjà, à titre global. Euh, je commence avec quatre euh, propositions qui correspondent en fait aux quatre revendications d'extinction rébellion. Alors extinction rébellion, euh, j'en ai parlé en, en introduction. Qu'est-ce que c'est déjà C'est en fait c'est un mouvement non violent de désobéissance civile, internationale, euh, qui prône, en tout cas, qui a quatre demandes principales, et je trouve que ces quatre demandes, elles sont le chapeau de tout le reste. Tout découle de ça. La première demande, c'est dire la vérité c'est qu'en fait, les gouvernements et les médias communiquent largement sur ce qui est réellement en train de se passer d'un point de vue climatique et écologique, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on en parle, et qu'ils le fassent vraiment à grande échelle. Le second, la seconde revendication, c'est la neutralité carbone. Concrètement, les cocos, on a besoin euh, d'arrêter nos émissions de gaz à effet de serre, et l'objectif est la demande de XR je parle d'XTER, c'est pour Extinction rébellion. c'est d'atteindre une neutralité carbone en 2025. Alors certains vous, certains vous diront c'est impossible. Peut-être, mais ce n'est pas avec les objectifs qu'on s'est fixés actuellement qu'on va y arriver. Le troisième point, c'est l'arrêt de la destruction. Arrêt de la destruction des écosystèmes terrestres et océaniques, projet de, de bétonisation, la destruction des forêts, etc. Et euh, le quatrième, c'est euh, aller au-delà de la politique, c'est il propose la mise en place d'une Assemblée citoyenne, finalement, un peu comme ce qu'on a eu là avec Macron, sauf qu'à la différence de, de l'actuel, les mesures qu'elle propose sont contraignantes par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le choix, il doit les mettre en place. Juste pour vous donner une idée par rapport à ce qui a été mis en place suite à l'Assemblée citoyenne, je crois qu'ils avaient 150 mesures, il y en a à peu près 12% qui ont été reprises dans la loi climat. Donc quatre revendications que je trouve vraiment intéressantes parce que tout découle de ça. Alors Après, vous allez me dire, mais c'est pas à part peut-être la première à la quatrième neutralité carbone, arrêt de la destruction, c'est pas des mesures concrètes, certes, mais on va aborder quelques exemples de mesures concrètes. Euh, alors, les éléments qui sont dans ce slide sont euh, des mesures que les gouvernements devraient mettre en place je les ai qualifiés de minimum de minimum, c'est pour moi euh, la base et euh, s'il n'y a pas ça, ça sera dur d'aller plus loin. Et euh, la première que je souhaite vous remonter, c'est l'arrêt des financements des énergies fossiles. Euh, normalement, ces financements devaient diminuer suite, suite aux accords de Paris euh, et à s'arrêter dès que possible. A l'inverse, ils ont augmenté de 7% depuis les accords, donc je ne sais plus, c'était il y a 6 ans à peu près et on pointe notamment plusieurs banques françaises dans l'augmentation de ses financements. Deuxième mesure extrêmement importante, c'est le plan de rénovation énergétique des bâtiments. Là, je parle vraiment d'isoler les bâtiments pour limiter la quantité de chauffage nécessaire. J'ai mis entre parenthèses réellement appliqué parce que c'était une mesure du candidat Macron. Il avait promis 500 000 logements rénovés tous les ans pendant son mandat. On en est très, très, très loin. Vous entendrez peut-être parler du chiffre de 300 000 logements rénovés qui est à prendre avec des pincettes pour une raison simple, c'est que si vous changez une vitre, vous entrez dans les 300 000. Bon, je suis un peu dur avec euh, notre président, mais c'est vrai que c'est pas si simple, parce qu'il faut le temps pour ce type de mesure qu'une énergie se transforme. Et on a besoin d'avoir plus de main-d'œuvre, peut-être plus de matériaux, mais on est quand même très, très loin de ce qui est promis et encore plus loin de ce qui était nécessaire. Troisième mesure, y a-t-il besoin d'en parler La sortie des accords de libre-échange. D'un point de vue écologique et climatique, essayer de faciliter des échanges commerciaux de marchandises avec des pays à l'autre bout de la planète, bon, c'est pas la meilleure idée, je sais pas si j'ai vraiment besoin d'aller plus loin sur, sur ce point-là. Le problème, c'est que l'Europe continue à essayer d'en signer de nouveaux, en plus des actuels qui sont catastrophiques. Le quatrième point, c'est euh, une transition vers une agriculture biologique et une autonomie alimentaire. Alors, je ne parle pas du label bio qui a ses limites. Euh, J'avais un collègue vigneron qui m'expliquait qu'il utilise le soufre volcanique et que bah, ne serait-ce que manipuler le soufre pour de vignerons, c'est pas très, très agréable. Et euh, ça, certains, ça peut être critiqué euh, sur, dans l'utilisation de, de l'agriculture alors que c'est un matériel qui est, euh, provient de la nature. Bon, euh, concrètement, l'idée c'est en tout cas, d'être le plus respectueux de la nature possible et d'être le plus autonome en termes de pays d'un point de vue alimentaire. Autre élément, clin d'œil à une des revendications d'XR, c'est l'arrêt des projets de destruction, donc euh, bah, tout ce qui est projet de bétonisation. Euh, je, je, je vis dans un, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, je vis à Dijon, et euh, je peux vous assurer que des projets de bétonisation, on en a. Et euh, ils ne s'arrêtent pas. Autre exemple, le Grand Paris, Alors, qui est un projet qui, d'un point de vue économique, a sûrement beaucoup d'intérêt. Euh, par contre, d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Je ne sais pas imaginer les centaines milliers de tonnes de béton euh, qui vont devoir euh, produire et, et verser, euh, sachant que c'est peut-être 60 milliards qu que certains citoyens auraient aimé voir utiliser autrement. J'en profite pour faire une petite parenthèse, euh, l'industrie de la construction est la deuxième industrie de la peau plus polluante au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, juste le béton c'est 9% des émissions, la de production du béton. Donc concrètement, juste pour en venir à la mesure, arrêt des projets de destruction, bétonisation, etc. Il y a des façons de construire beaucoup plus écologiques. Point suivant, interdiction des pesticides, glyphosate, pesticides sur d'abeilles, ça aussi, il y a quand même eu des retours en arrière, malheureusement, ces dernières années. Puis finalement, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, c'est parce qu'on a déjà une bonne partie de la matière nécessaire en termes de mesures dans les accords de Paris et dans les propositions de la Convention climat. Si ne serait-ce que ces deux engagements, enfin, tous les engagements de ces deux euh, euh, commissions étaient, étaient tenus, on serait bien, Enfin, en tout cas on serait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Euh, sauf que quand on creuse, les accords de Paris ne sont absolument pas respectés, on va le voir dans un instant. Et puis, la Convention climat, comme j'expliquais, on a repris seulement 12% des propositions et il en manquait des majeures dans la loi climat. Alors à présent, une carte qui est sortie du site web Climate Action Tracker, qui est un site en fait, qui a été créé par trois organismes de recherche et qui, à partir de méthodes scientifiques, évalue... Euh, en fait, les mesures que les différents gouvernements ont prises pour rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement en accord avec les accords de Paris. Euh, petite parenthèse, il est, il est financé par euh, The European Climate Foundation. Et ce qu'on constate, déjà, ça c'est terrible, mais il n'y en a pas un dans les pays, ou alors je ne l'ai pas trouvé sur la carte, qui a mis en place des mesures assez ambitieuses pour les pays qui sont suivis pour rester en dessous de 1,5 degrés à côté de ça pour les pays qui sont indiqués en gris ils sont encore très très loin de mesures suffisantes en rouge c'est toujours vraiment pas ça orange c'est insuffisant et donc bah, par exemple la France les états unis sont dans cette catégorie là Jaune on commence à être un peu mieux, puis vert, comme je le disais, il n'y en a pour le moment pas un seul. Concrètement, les gouvernements ne respectent absolument pas, ou très peu, les engagements qu'ils ont pris. Alors oui, il va falloir des changements importants dans nos sociétés, dans nos modes de vie. Après, ça s'est déjà vu. Si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont arrêté 95% de leur importation de nourriture et de viande. Bon, ils ont quand même galéré, hein. mais il y a une solidarité qui s'est créée entre les gens. Ils ont tourné toute l'énergie euh, de la société vers l'effort de guerre, qui a quand même permis les résultats qu'on connaît et qui nous permettent aujourd'hui de vivre en démocratie. Et la chance qu'on a par rapport à eux, c'est que nous, cette énergie, il ne faut pas qu'on la tourne qu pour taper sur notre voisin, mais pour préserver le vivant, je trouve ça quand même un peu plus positif. Dernier élément pour cette partie. Depuis tout à l'heure, je vous dépeins une écologie qui a l'air assez chiante. Des restrictions, les énergies fossiles, la construction, la viande, c'est pas bien. Bon, c'est pas du tout ce que je veux que vous gardiez cette conférence là. Je pense. Personnellement, je suis même persuadé que euh, c'est tout l'inverse. Il y a un rapport aux choses à changer, c'est vrai. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on devient végétarien qu'on n'est pas ultra gourmand. Il y a quelques recettes à, à prendre, mais ça se fait très très bien. Euh, c'est pas parce qu'on euh, arrête de prendre l'avion qu'on ne peut pas profiter des voyages. Moi, je suis, je suis un amoureux euh, des, des Pyrénées. Et euh, franchement, avant d'avoir fait le tour des Pyrénées, des Alpes, du Morvan et de toutes ces belles montagnes en termes de rando en France, vous avez le temps. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir des tonnes d'autres régions tout aussi magnifiques et avec des rencontres incroyables à faire et culinairement pas mal de plats à déguster aussi. Et vous remarquez que mon chat est d'accord. <rire> Autre élément euh, qui, je pense, est une bonne chose, c'est un changement en rapport au temps. Euh, Aujourd'hui, dans une société qui est tout le temps dans, dans, dans l'efficacité, l'efficacité, euh, la voiture pour les petits trajets, euh, l'avion pour, euh, pour gagner du temps, euh, le, en même temps je bosse 40-50 heures par semaine, euh, il faut bien que j'optimise mon temps à côté pour être le plus heureux possible. Ok. Bah, ralentissant, je trouve personnellement. Euh, que ça fait moins de stress on a l'impression de plus profiter des choses euh, moi j'adore les trajets en train juste à regarder le paysage à nouveau c'est un truc très personnel hein, que je vous partage aujourd'hui mais sérieusement euh, je pense qu'on pour certains on pourra en être plus heureux voire même pour le plus grand nombre et dernier exemple que je veux partager avec vous c'est euh, par rapport aux, aux relations à l'achat, au consumérisme. Euh, c'est bientôt les fêtes de Noël, quand je tourne cette vidéo, on est en octobre. Et euh, est-ce qu'on a besoin d'acheter toujours plus pour être... Euh, à nouveau, euh, une expérience euh, qui date d'il y a quelques années maintenant, euh, qu'on a, qu a fait dans ma famille, c'est que pour Noël, au lieu de s'acheter des cadeaux, on s'est tous écrit une lettre mutuellement. Et ben bah, de vous à moi, ça reste encore aujourd'hui le plus beau des nouvelles que j'ai passées. Tout ce que je partage avec vous là, c'est vraiment son jugement. Euh, c'est perso, c'est des choix de vie. Euh, je donne ça comme exemple. Euh, chacun chacun pourra en faire ce qu'il souhaite. Mais en tout cas. Je suis persuadé qu'une écologie heureuse est parfaitement possible. Alors on passe à la dernière partie sur comment agir à titre individuel en deux temps. Genre, au début, moi personnellement, comment je peux réduire mon impact, mon empreinte carbone. Et euh, dans un second temps, on va voir certaines formes d'action euh, individuels, entre guillemets, euh, qui peuvent faire bouger les choses à plus large échelle. Et on a le retour du colibre. Alors, euh, j'ai une question pour vous, donc. Sur la slide juste après, on va voir euh, les dix mesures euh, qu'un Français euh, devrait prendre pour diminuer son, son empreinte carbone. Euh, sachant que la toute première mesure aurait un impact équivalent au cumul de toutes les autres. C'est-à-dire, je fais ce truc-là, ça a autant d'impact que de réaliser les neuf autres. À votre avis, c'est quoi cette mesure Je vous laisse réfléchir. Vas-y. Ah, je vous ai donné des pistes un peu avant. Moi, Quand j'ai vu ce graphique-là, j'ai été vachement surpris. La mesure la plus impactante, si tous les Français devaient en prendre une, ça serait de devenir végétarien. Mais ouais, comme quoi, hein je ne suis pas sûr que ce soit la plus compliquée en plus. Euh, la seconde, enfin d'ailleurs les trois suivantes concernent les transports, c'est le vélo pour les trajets courts, le covoiturage et on arrête l'avion. Ensuite, on est sur l'achat de moins de vêtements neufs, puis manger local. J'accepte d'avoir une température... Euh, dans mon appartement hein, légèrement inférieur et après c'est euh, tout ce qui va toucher à euh, acheter du électroménager d'occasion de, et euh, une, des actions zéro déchet. Mais ouais le régime végétarien reste la plus importante. Alors il y a un petit billet dans ce schéma, c'est qu'on parle du français moyen. Sauf que le français moyen n'existe pas. Euh, par exemple, tout le monde ne prend pas l'avion, euh, etc. Donc le conseil que je vous donne, si vous voulez réduire vraiment votre euh, empreinte carbone et être le plus efficace sur les actions, il y a un petit lien dans la présentation qui vous redirigera vers euh, un site qui vous permettra de faire votre bilan et qui vous conseillera sur les actions euh, à mettre en place dans votre quotidien. Le site est très bien fait, euh, il s'explique tout, euh, donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, à présent, ok, ok, Très bien j'ai changé euh, des choses dans mon quotidien d'un point de vue individuel euh, mais on a vu que c'est pas suffisant de juste modifier sa, son empreinte carbone en diminue de 25% à peu près euh, son empreinte il faut faire bouger les choses à plus large échelle maintenant comment on fait ça comment euh, moi mes amis mes proches euh, on peut se mobiliser pour faire bouger les gouvernements ou le gouvernement euh, sur la thématique climatique et d'ailleurs la réflexion qu'on va avoir ne s'applique pas qu'au climat euh, mais de façon générale sur euh, des mouvements avec des envies progressistes les deux prochains slides euh, je me suis basé sur euh, un, des étu une étude d'un monsieur qui s'appelle Geoffroy de la Garnerie, qui est sociologue et prof à la Sorbonne qui a écrit un livre qui s'appelle Sortir de son impuissance politique. J'ai trouvé passionnant personnellement, je vous le conseille. Et concrètement, il fait une analyse rétrospective des mouvements sociaux depuis une bonne centaine d'années. Et il a un certain, Enfin, il va en sortir un certain nombre de constats. Premier constat, c'est qu'il y a eu une inversion du temps politique. Il y a plus de 50 ans, quand on pense aux grèves de, euh, par exemple, 47, 68, mais même avant, on était sur des mouvements pour, qui voulaient impulser des changements. Le souci, c'est que depuis, à présent, une trentaine d'années, on est sur, ultra majoritairement, des mobilisations contre. Et euh, j'ai un ami, qui a, Rémi, qui a parfaitement résumé ça, je trouve, c'est... Il y a 50 ans, on se battait pour obtenir de nouveaux droits. Aujourd'hui, on se bat seulement pour les conserver. Bon, rien qu'à l'échelle euh, du mandat de Macron, euh, bon, on se bat euh, contre la loi retraite, contre euh, la loi travail, les gilets jaunes, euh, mais euh, même, euh, même avant, hein, on pense notamment en mobilisation sur le CPE, on était contre. Et le souci quand on est contre, c'est qu'on c'est que la majorité du temps ne peut être que perdant ou perdant. Pourquoi Parce que bon, je manifeste, je fais grève, bah le gouvernement ne bouge pas, je suis perdant. Je manifeste, je fais grève, le, le, le gouvernement revient en arrière, comme pour le CPE. Je vais être super content, je vais faire la fête. Et la tristesse là-dedans, c'est qu'indirectement, je vais fêter un ordre établi, une situation actuelle qu'il y a peut-être à peine quelques mois, j'étais en train de critiquer. Et donc, euh, c'est là où il y a cette inversion cette du temps politique. Mm. Autre élément important à souligner, c'est qu'on constate que la grève et la manifestation ont perdu euh, de leur impact. Euh, les sociétés, les gouvernements se sont euh, adaptés à ça. Euh, la grève des retraites, désolé, mais euh, on était quand même nombreux à manifester avec un mouvement social d'ampleur, ça n'a pas bougé. Les Gilets jaunes, pardonnez-moi, mais je trouve qu'il y a eu un, des résultats assez limités par rapport à l'ampleur du mouvement. Et euh, donc finalement la question c'est aujourd'hui, comment peut-on agir Et en fait l'idée c'est de réinverser le temps politique et de mettre l'État sur la défensive. Et c'est là qu'on va reparler d'extinction rébellion. Donc, pour rappel, mouvement de désobéissance civile internationale euh, qui euh, lutte pour euh, la protection de l'environnement et contre le réchauffement climatique. Et euh, ils ont des méthodes d'action que je trouve vraiment intéressantes, c'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui, qui reposent notamment sur quatre principes. Le premier principe, c'est un comportement respectueux le nombre de manifs que j'ai vu auparavant où euh, les CRS avaient un comportement terrible avec les manifesta manifestants, les, les manifestants avaient un comportement terrible avec les CRS, et ça se finissait euh, par se mettre dessus. Là, dans le cas d'IXER, c'est jamais ça. On a un comportement respectueux à la fois entre nous, mais également avec les autorités, avec les passants qui passent, euh, sur le côté de l'action. Et je trouve que ça change complètement la donne. Déjà, c'est beaucoup moins stressant, beaucoup moins d'agressivité et de violence, et euh, je pense même que ça a un impact sur les gens en face de nous. Je me rappelle de cette action où on bloquait une cimenterie. Et il y a des quarts de CRS qui arrivent, on leur explique la situation, on calme, on calme le jeu, on leur dit écoutez on est là pour tant de temps, voilà notre, notre action, voilà nos revendications. Ils décident de partir après quelques heures, sans en, en nous laissant tranquilles. Et je me rappelle toujours de ce quart de CRS où tous les CRS nous ont fait coucou en partant. Euh, c'est pas une blague, hein. j'avais jamais vu ce genre de choses là auparavant. Et comme quoi, je pense qu'on a peut-être eu un impact. Voilà. Euh, autre, euh, autre exemple, euh, quand les CRS sont quand même là pour nous déloger, un chant euh, qui va être régulièrement entendu et que je trouve assez bienveillant, c'est que la police, enfin, on chante la police doucement, on fait ça pour vos enfants. Voilà. J'ai plein d'autres exemples de ce type là, mais ça donne un ça vous donne un peu une idée de comment se passe une action avec XR sur l'aspect comportement respectueux. Le second point, c'est que euh, on va être quand même sur des actions bloquantes ou perturba perturbatrices. On va bloquer euh, le passage du, de camions euh, qui sortent d'une cimenterie. On va euh, enlever, euh, ouvrir des panneaux publicitaires, euh, enlever, enlever certains pubs. On va aller sur des aéroports pour bloquer le départ d'avions, ce genre de choses-là. Ça rejoint le point avant, c'est que la grève et la manifestation aujourd'hui, les, les États, les gouvernements s'y sont habitués. Là, l'idée, c'est qu'on doit faire un blocage pour les obliger à réagir, pour les mettre sur la défensive. Je précise que c'est des actions bloquantes et perturbatrices qui sont systématiquement extrêmement réfléchies et bien préparées. Troisième point important dans les principes d'action, c'est un sacrifice personnel. Et c'est important pour moi euh, en termes d'impact général. Euh, une manifestation c'est super sympa, Et ça demande quand même du temps, mais ça n'a pas du tout le même impact en termes d'image pour toucher un plus grand nombre que des personnes qui vont accepter de sacrifier leur liberté, soit en s'attachant à des blocs de béton pour empêcher le passage, euh, ou alors euh, sacrifier leur liberté parce qu'ils savent très bien qu'ils vont finir en garde à vue euh, pour leur cause. Ça, on y reviendra avec d'autres des exemples d'actions, mais je pense que ça touche plus de monde en tout cas. Puis le quatrième point, c'est euh, la notion de risque de backfire-réponse. Et ça, je vais prendre un exemple très concret, c'est on fait une action, le gouvernement va peut-être contrer l'action, mais avoir un vrai risque de que ça se retourne contre lui. Et euh, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de Cédric Héroux, qui pour moi, franchement, repose véritablement sur euh, plusieurs de ses principes. Cédric Héroux, c'est euh, la personne qui a euh, accueilli, ou en tout cas euh, fait en sorte que des, des migrants euh, puissent traverser les Alpes avec un peu plus de sécurité, qui a été condamné dans un premier temps pour euh, délit de solidarité, et qui a porté ça dans les tribunaux et qui a fait non seulement casser son délit de solidarité, mais constitutionnaliser le principe de fraternité. Et ça, c'est une révolution juridique. C'est un bon exemple de backfire réponse. C'est le gouvernement qui essaye de contraindre, ou la loi hein, d'ailleurs, euh, qui essaye de, de, de, de, mettre, euh, de contrer une action progressiste, et ça se retourne contre lui. Il y a eu d'autres actions, par exemple si on prend le, le pont de Sully, on avait des, des gens d'XR qui bloquaient euh, le passage. Les CRS les ont gazés euh, à portée de, de visage. Ça a fait un tel scandale que ça a permis aussi au mouvement de se connaître à la cause d'être encore plus connu. Et bah, finalement, euh, on a eu plus de monde qui ont rejoint nos rangs. C'est quand même un des objectifs du nouveau. Donc voilà pour le quatrième principe de Backfire. Maintenant, est-ce que tout ça, c'est vraiment efficace Eh bien, bon, si je vous en parle aujourd'hui, c'est j'en suis personnellement convaincu, mais euh, si on essaie de se baser sur des éléments un petit peu euh, plus euh, scientifiques, entre gui guillemets, en tout cas sur euh, quelques analyses officielles, euh, je vais vous citer une, une étude d'Erika Chenoui, euh, qui est une cher chercheuse, alors je ne sais plus si c'était Harvard ou Oxford, qui a regardé de façon rétrospective, un peu comme euh, finalement euh, Geoffroy Lagernoy, mais elle d'un point de vue international euh, ce qui s'est passé suite aux différents mouvements sociaux d'ampleur à travers le monde. Et elle a remarqué un truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être nombreux pour faire bouger les choses. Pour elle, 3,5% d'une population, ce qui est beaucoup d'un côté mais finalement peu, 3,5% en France ça fait quand même bien 2,5 millions de personnes, c'est beaucoup. Mais, bon, à l'échelle d'un pays, est-ce que c'est vraiment énorme Je ne pense pas. Et ben, ces 3,5%, ça suffit à faire bouger les choses en profondeur. Autre élément qu'elle a conclu de son étude et qui est important, c'est que les mouvements non violents vont atteindre deux fois plus souvent leurs objectifs que les mouvements violents. Ça rejoint un peu le comportement respectueux. Bon, ça, ça s'explique aussi par des choses très factuelles. Quand on a des manifestations qui commencent à dégénérer, eh ben, euh, peut-être que euh, des parents euh, vont être moins présents, même si euh, dans la cause écologique, il y a plein de parents qui veulent protéger le futur de leurs enfants. Mais euh, quand tu sais qu'il y a des gens qui ont besoin de toi euh, à la maison, tu vas peut-être être moins présent. Après, je prends l'exemple des parents, parents, mais il y a juste des gens qui ne supportent pas la violence, et Dieu merci, euh, qui vont euh, éviter ce, ce type d'action. À l'inverse, du mouvement non violent, bon, bah, ça rassemble un peu en nombre de personnes. Euh, D'autres exemples de, de revendications euh, portées par un petit nombre, euh, mais qui ont atteint des objectifs importants. Donc, je parlais de Cédric Ayraou à l'instant, qui a quand même, enfin je veux dire, il n'est peut-être pas seul dans son groupe, on parle de quelques dizaines de personnes qui ont fait une petite révolution juridique en France. On a euh, également l'exemple de la Freedom Ride en 1961, aux états unis où il y a euh, quelques dizaines euh, D'hommes et femmes qui ont décidé de monter dans un même bus alors qu'ils étaient de couleurs différentes. Avant, il y avait une ségrégation entre blanc et noir dans les transports et ils ont décidé, de, pour montrer leur désaccord, de monter ensemble dans ce bus-là. Ils savaient qu'ils allaient finir en garde à vue, ils ont fini en garde à vue, sauf que quelques semaines plus tard, il y avait, je crois, 3000 personnes qui faisaient la même chose et en fait, juste ces 3000 personnes ont permis de faire bouger la juridiction de tout l'État. Sur la question. Et on est bien en dessous des 3,5% que j'évoquais juste avant. Comme quoi. Et puis, autre exemple, c'est aussi la révolution de velours des Tchèques en 1989, non violente, et qui a permis un changement de système. Donc, voilà, dans les grandes lignes pour les modes d'action d'extinction-rébellion, de et est-ce que c'est efficace et, bah, Il y a certaines personnes qui ont en tout cas l'air de le dire, ou des événements passés qui le démontrent. Quelques exemples concrets d'actions d'extinction rébellion. Je me suis permis de les classer en trois catégories. J'ai jamais vu ça à XR, XR pour Extinction Rébellion. Euh, donc c'est vraiment ma vision. Euh, concrètement, la première catégorie, c'est un peu les actions à faible risque juridique et qui sont bien pour commencer. Ça nous rassure un petit peu, on comprend les mécanismes de ces actions qui sont extrêmement organisées, je le souligne à nouveau. Et comme exemple, on a l'action rallumer les étoiles. Euh, concrètement, c'est aller dans les centres-villes la nuit euh, et éteindre les lumières des commerces qui ne les ont pas éteints entre 23h et 7h du matin. Il y a une loi qui, en plus de ça, les euh, oblige à le faire normalement, sauf que dans beaucoup de centres-villes, euh, ce n'est pas appliqué. Vous allez me dire comment on fait ça, il y a un interrupteur à côté de chaque vitrine pour les pompiers. Euh, deuxième type d'action un peu plus poussée, c'est les actions anti pub pourquoi les actions anti-pub Parce que d'un point de vue écologique, les pubs poussent au consumérisme, donc à la consommation et donc à l'impact écologique. Ça a plein d'autres défauts, mais je vais me concentrer là-dessus. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on va ouvrir les arrêts de bus. On remplace les affiches par de la pub écolo ou de la pub anti-pub. Anti enfin, des pubs, des affiches anti-pub, pardon. Et arrêts de bus ou sucettes, sucettes, c'est les affiches qui défilent, vous en avez une à l'écran là. Autre action, simplement des flash mobs où on va communiquer sur tel ou tel problème écologique. Il y en avait une devant BlackRock il y a je sais, un peu plus d'un an. Euh, L'idée, c'est de faire connaître le mouvement et de faire connaître surtout les revendications. Donc ça, c'est bien pour commencer. Après, il y a des actions un peu plus costauds avec des risques juridiques souvent plus élevés. C'est par exemple les actions de blocage. Euh, blocage d'entreprises polluantes. Blocage de chantier, euh, il y a une action euh, intitulée « Fin de chantier » qui a beaucoup fait parler d'elle en février 2020, où on était 500 ou 600 à euh, aller dans une cimenterie euh, donc, qui euh, alimentait différents chantiers de, de ciment euh, sur Paris et à bloquer la sortie des camions pendant une journée. Euh, et euh, non seulement on a un impact direct sur l'écologie, mais en plus de ça, ça nous permet toujours de communiquer. Blocage de lieux symboliques exemple, on, on a fait un sitting d'une semaine à Châtelet pour dénoncer à la fois le consumérisme et d'autres dérives de notre société. Ça, c'est quand même des un, actions un peu plus poussées. Quand on fait du blocage, on va quand même, pour certains, euh, s'accrocher dans les blocs de béton au sol. Euh, régulièrement, quand les CRS décident de nous déloger, euh, euh, à nouveau dans un comportement respectueux, mais c'est n'est pas forcément très agréable quand même euh, de se faire traîner par des CRS. Ouais. Mm. Ça c'est le deuxième ni niveau d'action, à nouveau selon ma vision. Et puis le dernier niveau, je le qualifierai pour les plus téméraires, c'est va être par exemple des blocages d'aéroports. On avait euh, 20-30 activistes qui ont bloqué la réouverture de l'aéroport euh, d'Orly après le Covid. D'autres étaient sur Roissy. Sur donc là, on a un risque joli qui est évidemment très élevé, encore plus quand le gouvernement vote des lois comme dernièrement pour amplifier ces risques-là. Mais par contre, en termes d'impact, c'est énorme. Et ok, aujourd'hui, on y va aux 30, euh, mais, euh, est vers 30, mais l'idée, c'est un jour, si on a 2000, 3000 personnes pour bloquer un aéroport, on n'est plus du tout sur le même impact et les revendications ont d'autant plus d'impact euh, le... pour contraindre le gouvernement à agir. Autre exemple d'action un peu costaud, euh, lors du, du vote de la loi climat, on a 12 euh, rebelles euh, qui se sont euh, attachés avec un cadenas au niveau du coup aux grilles euh, du Parlement pour dénoncer le, le manque d'ambition de la loi climat et elles avaient envoyé euh, les clés des 12 euh, cadenas à 12 parlementaires qui avaient voté contre des amendements qui auraient eu, en tout cas, un impact positif sur les effets de cette loi. Voilà, C'est assez symbolique, mais euh, ça demande quand même plus d'expérience, et euh, personnellement je ne suis pas encore allé à ce niveau-là d'action, mais plus on sera nombreux à y arriver un jour, plus l'impact sera important, et plus les gouvernements seront forcés d'agir. C'est l'avant-dernier slide et j'aimerais vous inviter à prendre une minute pour répondre à la question, cette conférence, qu'est-ce qu'elle change pour moi Et je vous propose qu'on le fasse en silence cette fois-ci. On arrive à la fin de cette euh, conférence. Euh, avant de nous quitter, j'aimerais remercier en particulier deux personnes, Laetitia et euh, Ashitaka, sans qui euh, bah, cette présentation n'aurait juste pas vu le jour. Également un grand merci à la famille et au groupe euh, XR Dijon pour euh, tous leurs conseils. Ils ont déjà vu la, la conférence et ils m'ont proposé plein d'ajustements. J'ai essayé d'en intégrer un maximum. Et puis surtout, quand même, merci à vous euh, pour être resté jusqu'au bout. J'espère que euh, ça a été utile pour vous. Si derrière, euh, vous êtes intéressé pour bah, euh, qu'on en discute, pour poser des questions, euh, pour également euh, vous donner des suggestions sur comment améliorer cette conférence, N'hésitez ben, pas à écrire euh, soit en commentaire de la vidéo, soit à Cyril Bousquet -basse proton protonmail.com. Euh, J'ai vraiment essayé d'avoir une approche la plus rigoureuse possible en choisissant euh, des sources fiables et, euh, et dans la forme être un peu hein, un petit peu original, mais vraiment je suis ultra preneur de toutes vos suggestions. Et euh, si euh, derrière, vous êtes intéressé pour rejoindre Extinction Rebellion, eh bien euh, n'hésitez pas à aller euh, sur notre site web ou sur nos groupes Facebook. On est euh, super actifs sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Si en plus de ça, vous êtes Dijonné, eh vous pouvez directement m'écrire à xrdijon.com On fait régulièrement euh, des réunions d'accueil de nouveaux. Également, vous l'aurez compris, euh, quelques actions. Tout ça euh, dans une bonne humeur. Je vous parlais de bon vivant tout à l'heure, il y en a beaucoup autour de la table. Et, euh, et non seulement il y a de l'action, mais en plus de ça, à nouveau c'est personnel, je trouve qu'on prend plaisir à agir de cette façon. Merci encore pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée j'espère vous dire à bientôt.